Patrick, bienvenue euh, dans notre journée de rentrée concernant la grande région Bourgogne-Rhône-Alpes et merci encore euh, de nous donner un petit peu de ton temps euh, pour intervenir euh, sur les sujets d'actualité. C'est avec plaisir, le, le seul regret c'est de ne pas être parmi vous, euh, surtout ça fait plusieurs fois qu'on programme et une visite dans votre belle région et puis qu'on doit le reporter. Donc, euh, bonjour, bonjour à tout le monde et puis encore désolé d'être euh, à quelques centaines de kilomètres de chez vous. L'idée de, de, de cette intervention, c'est un peu d'abord de. Euh, je souligner, moi je suis admiratif de ce que les associations ont fait pendant la période du Covid. Je voudrais vous le dire, je voudrais vous saluer, je voudrais vous remercier au nom du public, évidemment mieux placé, mais au niveau du secteur associatif. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, tout le monde a été touché par cette pandémie, tout le monde a été. De, de modifier son, son mode de vie, mais le, la réactivité du secteur associatif, l'inventivité, l'innovation, l'engagement euh, de ce secteur est quelque chose de, de, de prodigieux. Moi, je, le seul regret, je l'avais écrit dans un édito, c'est que tous les soirs, à saluer amateur ou personnel médical, c'était amplement mérité, et, mais que du coup, on a un peu oublié, mais, des travailleurs invisibles qui étaient euh, les aides à domicile, qui étaient les travailleurs sociaux dans, dans le secteur aussi le, du domicile, mais aussi le secteur des établissements. Qui, certains sont restés ouverts, certains ont modifié leur mode de, de, de fonctionnement, certains ont élargi le, leur champ d'intervention euh, et, et ça je, je pense que c'est pas assez su, pas assez reconnu. Euh, je rencontre le premier ministre vendredi et je lui évoquerai de nouveau cet, cet, cet élément-là parce que le, le secteur asiatique, on a l'habitude de, de le saluer, de, de dire que c'est formidable, mais très vite de, de l'oublier quand, quand il y a des mesures à prendre. Je, le Covid était un, une bonne illustration. Très vite, les, les enfants de, du secteur, du, du personnel du secteur médical, été pris en compte dans les crèches, dans, dans, dans les écoles euh, ou dans des modes de garde. Euh, il a fallu se battre pour que ce soit élargi à l'aide à domicile, puis aux travailleurs sociaux alors que leur travail était fondamental. Euh, de même, l'admiration que j'ai, c'est que les, les gens sont restés aussi au contact du, du public alors que il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de pas de connaissance des, des, des, des problèmes que ça pouvait poser. Et si les gens sont restés. Et, et si c'est à la tenue, c'est grâce aux secteur à domicile, ce c'est grâce aux établissements qui leur inclus dans l'identité, dans ou la ou euh, l'accueil d'adultes. Évidemment, un, un, petit, un petit mot particulier pour les associations des élus contre l'exclusion, parce que. Le paradoxe de cette crise, nous avons une concentration de demandeurs d'aide, de soutien, alimentaire, vestimentaire, aide, de 30 à 40%, les chiffres du score populaire sont tombés ce matin, ils sont près de 45% de publics nouveaux, c'est-à-dire que non seulement on a gardé le, le soutien au public qui est habitué euh, aux accueils, et anciennement caritatif, mais en plus, on a eu un nouveau public. C'est là qu'on a vu la fragilité de notre la... la... société. Euh, ceux qui pensaient qu'il y avait deux de vitesses, une société en santé, sortait encore très On s'aperçoit qu'au milieu, il y a toute une zone intermédiaire qui est très proche de basculer. Euh, de... on, on avait déjà découvert ça sur les 5 euros d'APL, quand vous leur demandez 5 euros c'est rien du tout et quand on leur a dit mais 5 euros pour beaucoup, pour beaucoup de personnes c'est ce qui nous permet de de, de, de finir ou pas à la fin de mois d'arrondir quelque chose ils, ils ne nous croyaient pas là ils ont, ils ont en eu la preuve voilà alors maintenant le, on, a de, on a des combats devant nous le hein. de, de, de, de combat évidemment c'est au pour du plan de relance, il y a un plan de relance extrêmement ambitieux de, de 100 milliards et quand, quand vous regardez le détail il y a moins de 1 milliard qui concerne les, les, nos, nos publics si on exclut le, la, la précarité énergétique qui, qui est une belle avancée mais ce on n'a pas encore euh, pour savoir qui si sera accessible pour les plus éminents, il, il, il y a moins de 1 milliard qui, qui concerne les publics favorisés. Euh, pareil, dans le plan de relance, il y a un gros coup de main au monde de l'entreprise et, et c'est tant mieux, c'est indispensable, mais quand on nous dit souvent qu'une association c'est une entreprise, même si elle n'est comme les autres, elles, elles sont complètement oubliées de, de, de ce plan de relance. C'est vrai que les pouvoirs publics ont fait quelque chose de très fort, avec le maintien des, des, des forfaits ou des écrits tournés, même en d'activité donc l'État a un uh, début de capouillage a été très réactif et, et, et a sauvé le garde nombre de nombreux financements et la possibilité pour les associations de, de continuer, mais le, le, la grande révélation va, va se retrouver en fin d'année, début d'année prochaine, quand on va regarder les bilans financiers, parce que nombre d'associations vont avoir absorbé leurs fonds propres ou leurs quasi-fonds propres dans cette crise, par les surcoûts, par les modifications, par la perte de recettes, évidemment, de nombreuses associations, soit à cause du, du, des financements départementaux qui ont été abandonnés, locaux, ou même la participation des personnes elles-mêmes qui s'est bien amoindrie dans, dans certaines situations. Et, et donc, il va falloir... Quoi, de, de ces problématiques-là. Je, je me bagarre depuis des mois, Dominique le sait, pour qu'il y ait un fonds de solidarité, pour aider les associations. Le problème, c'est que quand je vais voir la Caisse de dépôt, le ministère ou, ou, ou Matignon, ils me disent qu'il va y avoir un fonds de solidarité, mais à chaque fois ils me parlent d'amener de, de, des projets, d'innovation, de, de développement, et, et je leur dis que bon, ça c'est une chose, mais c'est l'ancien raisonnement aujourd'hui, c'est le maintien de l'activité, c'est la préservation du secteur associatif et de tout ce que ça comporte en termes de qualité, de, de proximité et de, de démocratie qui, qui, qui, qui peuvent être atteints. Euh, là, j'ai pas encore l'écoute, c'est pour ça que le, le titre de, de notre entrée sociale, c'était le monde d'après, dont on nous a exposé, qui, qui serait différent du monde d'avant. Euh, le moment on n'en prend pas le chemin, on reprend à peu près les mêmes thématiques, on reprend à peu près les mêmes, les mêmes objectifs euh, et on attend que la crise soit passée. Je, je crois que l'opportunité d'une crise, c'est justement de, de modifier les modalités, de modifier les, les, les, les, éventuellement les objectifs et, et d'avoir euh, des préoccupations. Je, je, je pense qu'il y a deux grandes préoccupations majeures qui, qui viennent de se rejoindre en tout cas très fortement par exemple dans le pacte du pouvoir de vivre c'est la protection de l'environnement et c'est la, la, la, la lutte contre les inégalités et puis la lutte contre la pauvreté et, et voilà deux enjeux extraordinaires pour une société pour qu'elle se modifie et, et, et c'est à nous de, de peser bien évidemment pour que ce soit entendu je pense que sur l'environnement le, il y a une telle pression, il y a une maturation, il y a aussi des, des résultats d'élections qui, qui vont faire bouger les choses. Sur la lutte contre les inégalités, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la place des personnes âgées, la place des personnes euh, en situation de handicap, la place des, des jeunes en difficulté, la place des, des, de toutes les, les, les familles en situation de pauvreté précarisée, on n'est pas encore bien, on n'a pas encore bien compris et quand on, on parle déjà de de réformer les, le chômage ou, de, ou de, de maintenir le RSA sans augmentation, puisque la, la loi de finance ne met aucune augmentation au RSA, on ne prend absolument pas le chemin de, de ce qu'on voilà, voilà ce que c'est des propos qui, qui sont obligatoirement mitigés, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en colère d'être écarté de, de, de ce nouveau monde, ou en tout cas d'être un peu resté sur le quai. Et c'est une, une vague d'optimisme quand même très, très forte sur la capacité de, de, de nos associations, du secteur associatif, à, à se promouvoir, à, à défendre nos, nos valeurs. À, bien sûr accompagner le, les, les publics, et, et je vois une, une revitalité démocratique qui est, qui est formidable. Le, le, vous venez de passer aux élections de, dans, dans votre conseil d'administration, et toutes les URIOS me disent la même chose, c'est-à-dire que là où il y avait 5 ou 6 postes, et il y avait 7 ou 8 candidatures, aujourd'hui pour 5 ou 6 postes, il y a 15, 20, 25 candidatures, c'est donc que le, le secteur associatif est en train de, de se dire qu'il faut, comme on ne va pas attendre des pouvoirs publics euh, que, que ça vienne, il va falloir que nous-mêmes, euh, on envisage des de, une, une, une, une interférences, une, une convocation des pouvoirs publics aux, aux problématiques. En tout cas, je voudrais, et par le, le, le canal de, de, de Dominique, votre présidente, renouveler... Mes félicitations, mes remerciements pour votre engagement et dire que l'uniops ne, ne, ne pèse que par les deux grands réseaux que sont d'une part les grandes associations nationales et d'autre part toutes les associations attachées aux URIOPS qui ont une dimension locale ou départementale voire régionale et que c'est bien la, la défense de, de, de ces associations au profit des publics les plus modestes ou en difficulté. Que, que, que, le, que notre enjeu va, va peser. Et je, je porterai aussi votre voix donc, dès, dès vendredi matin avec le Premier ministre et, et dans, les, dans les semaines et mois à venir pour que cette évolution, pour que cette crise et les enseignements qu'on qu doit en tirer soient pris en compte pour, pour une société du, du, du vivre ensemble et, et dans laquelle les associations ont une place non seulement à part entière, mais aussi déterminante l'avenir de notre société. Voilà, s'il y si avait une ou deux questions, vous, je, bien sûr je suis ouvert et, et sinon je vous laisse poursuivre votre votre journée et, et en, en remerciant encore euh, Dominique pour cette invitation et cette capacité de vous parler en direct. C'est C'est est est moi qui prends la, la, la suite. Donc merci infiniment Patrick pour ce lien. Je crois que la, le son n'était pas très bon et, et on s'en excuse auprès nos adhérents et des participants. Euh, mais merci pour cette intervention et, et euh, je saluais tout à l'heure le dynamisme de, de mutualisation et et coopération UNIOP sur IOPs, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre euh, d'une manière encore plus intensive. Merci. Bonne Alors, bon travail. Merci à toi, au revoir. Et tu peux rester en ligne hein, si tu veux écouter. <rire> je vais rester <rire> je... un petit peu, je vais rester un petit peu, vous écouter. Alors, je vais juste enchaîner sur euh, cette introduction de journée de rentrée un peu particulière, hein, comme, euh, comme on vous l'a déjà dit avec la Géo. Euh, simplement pour vous signaler que tout le diaporama euh, que de la Géo et de la journée de rentrée sera sur, une, sur le site, euh, comme d'habitude, hein, comme chaque année, avec un petit dictionnaire des sigles, comme vous, vous le souhaitez, puisque chaque année on le renchérit, parce qu'il y a toujours des sigles nouveaux dans tous nos toutes secteurs. Donc vous trouverez tout ça euh, à partir de, de demain sur le site. Hein. Je voudrais rappeler aussi euh, l'importance euh, du travail du réseau UniOps URIOps sur le document de rentrée sociale. Euh, je crois que vraiment c'est extrêmement important et, et le voilà. Euh, J'en refais encore et encore euh, beaucoup de communication euh, sur ce document. Je vous incite vraiment à l'acheter et à le commander parce que dans une journée comme celle-ci et en plus en visio, vous imaginez bien que nous avons essayé d'étayer cette synthèse de journée de rentrée qu'avec quelques éléments. Et vous retrouverez dans le document de rentrée sociale la totalité des enjeux pour les mois à venir. Le dernier point, parce qu'on avait envie aussi, enfin moi particulièrement, je ne sais pas l'équipe en est ravie, mais joue le jeu, j'avais envie qu'on puisse mettre un peu d'humour dans cette journée. Euh, donc j'ai repris une très belle habitude qu'on avait un petit peu abandonnée ces dernières années. Euh, C'est-à-dire que j'ai identifié en fait qu'on avait vraiment besoin d'un remède anti-Covid mais surtout euh, anti-dépine. Donc euh, je propose et on verra si euh, éventuellement euh, l'équipe est d'accord pour essayer et tester humainement ce, ce médicament. Donc nous avons euh, imaginé euh, un remède il va falloir pour vous trouver euh, les ingrédients, il y en aura sept, sept ingrédients à trouver dispersés dans les interventions, dans chacune de nos interventions, euh, et pas dans toutes. Donc euh, ça nous donnera le plaisir de savoir qui a, euh, en fin d'après-midi, euh, trouver euh, la totalité des ingrédients de ces remèdes qui nous, vous nous enverrez en, en chat. Et le premier qui nous l'aura envoyé euh, gagnera évidemment un document de rentrée sociale. Donc, il euh, y a un enjeu énorme à rester toute la journée puisque après, euh, ça sera trop tard. Voilà, Donc, effectivement, euh, bon, dans toutes les interventions, essayez de trouver le mot intrus et qui posera euh, la composition du remède. Alors, dernier point, simplement aussi pour vous dire, et je félicite vraiment l'équipe, parce qu'on est en tentative là, de, de, de nouveaux modes de communication, nous sommes dans notre salaire-vier, c'est très très bizarre pour une journée de rentrée, euh, effectivement on ne vous voit pas, et c'est euh, du coup des, des, une technologie euh, qu'on a fait installer pendant le confinement pour avoir une salle de visioconférence, euh, très, très large pour couvrir l'ensemble de la région et, et, et nous permettre euh, de, de faire accéder à l'ensemble de nos commissions, euh, des conseils d'administration pour les administrateurs. Euh, simplement, on va essayer, euh, et Violaine, je la remercie euh, sincèrement, parce qu'elle qu va essayer de faire un découpage des séquences euh, que, nous allons, que nous enregistrons là, de la journée de rentrée, un découpage pour essayer de vous mettre des séquences de 30 minutes maximum euh, sur le site qui vous permettent de les réutiliser ensuite pour diffuser ou utiliser en termes d'outillage pour euh, cette année avec vos salariés, les administrateurs. Euh, voilà, si ça peut vous servir en tout cas, on essaye de faire ce montage en plus du diaporama euh, de vous faire des séquences euh, accessibles. Voilà, donc pour la présentation globale, alors, oui, j'en je, profite pendant que Patrick est encore là puisque nous avons reçu une question euh, qui lui est destinée. Donc, euh, quelle analyse de l'Union sur la difficulté liée à la prime Covid dans le secteur Pardon. Oui. Le secteur, c'est celui de la protection de l'enfance, en fait. Oui, j'allais dire, c'est le... C'est le scandale de, de, de cette période, je, je, je le dis, je me bagarre, j'appelle régulièrement le, le, le, le, le, le, le, le, le ministre, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que si vous connaissez l'histoire de la prime, dès qu'elle a été dégagée pour le secteur sanitaire, euh, on a tout de suite dit, attention, d'abord c'était le sanitaire public. Alors on a dit attention, il y a aussi le sanitaire privé non lucratif. Le, ça a été élargi assez rapidement. Après, sur l'aide à domicile, ça a été catastrophique parce que l'État le, le, disait mais c'est pas nous, c'est les, les départements et les départements disaient laissez-nous la liberté, tantôt on donnera, tantôt on donnera plus, moins, mais c'est bon, c'était impossible en termes d'égalité républicaine d'un côté et et de gestion du, dans une association qui, qui pouvait avoir plusieurs secteurs, c'était pas gérable. Donc le, le ministère a fini par, trouver, par faire un pas sous notre pression euh, de, de donner 50% de, de la prime à l'aide à domicile de l'État et, et les départements, les autres 50% et, et pratiquement tous les départements ont dealé sur ce sujet là. Il reste l'aide sociale à l'enfance. Le, euh, et là, le, les départements sont absolument fermes, ne, ne, ne veulent euh, la, que laisser la liberté, disent qu'ils ont beaucoup de difficultés, que ça leur coûte très cher, que les mineurs isolés, euh, c'est déjà un problème qui n'est pas réglé. Et, et donc, on, on essaye avec le, le, le ministre de, de monter le même dispositif en disant ben, actionner, euh, amorcer avec les 50% comme vous avez fait l'aide à domicile. Mais là, c'est Bercy qui, qui, qui freine des, des, des cas de fer. Euh, c'est quelque chose que je remettrai euh, vendredi. Euh, dans une vie précédente, j'ai été éducateur, et éducateur avec des, des cas sociaux délinquants adolescents. Je peux vous assurer que des cas sociaux délinquants qui sont restés dans les établissements avec les, les, les éducateurs dans la période de confinement, sans aller à l'école, sans pouvoir aller au, au travail avec... Euh, c'est quelque chose qui a dû être prodigieusement difficile enfin je veux dire, chacun qui a des enfants voit déjà ce que c'est difficile de, de, de les garder tout, toute une journée sans qu'ils aillent à l'école, s'ils sont ados c'est encore plus difficile, alors pensez que si c'était des ados avec des problèmes psychologiques, caractériels ou, ou des problèmes de, euh, dire, de, de difficultés relationnelles euh, et qu'on ne récompense pas, qu'on ne reconnaisse pas ce, ce, ce travail, c'est non seulement c'est scandaleux, mais c'est très risqué, parce que si cette deuxième vague arrive, cette deuxième vague, je sais pas si elle arrive, elle arrive, il va y avoir des confinements, alors plus nationaux, mais locaux. Et là, je crains qu'on ait beaucoup de mal à mobiliser les, les, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les assurances sociales, les EJE qui auront travaillé et qui n'auront pas été reconnus. Et donc, voilà, moi j'en fais un, un vrai combat personnel de, de, de, de, de l'UNIOPS et, et des URIOPS, parce que... Je ne peux pas me contenter de, écoutez, on a tout essayé, on n'y arrive pas, les départements ne veulent pas. C'est inacceptable, c'est intolérable et, et je le redirai vendredi au Premier ministre. C'est mon, mon, mon, mon axe d'entrée avec le, ce fonds de solidarité pour les associations, euh, pour qu'elles retrouvent des, des, des fonds propres ou qu'elles quasi fonds propres. Ce sera mes deux angles d'attaque euh, majeurs avec évidemment, mais ça les autres en auront parlé avec nous avant moi, les problèmes de montée de la précarité et de la pauvreté qu'il faut prendre en compte. Voilà, merci beaucoup Patrick. Nous avons...